Non, euh, en fait, le truc c'est que j'avais demandé à un, une ou deux semaines de recherche parce que j'étais pas vraiment sûr de sur quoi partir. Euh, parce que, oui, en fait, la, la, la Grèce antique, on se dit tout de suite, c'est quoi C'est des voilà, c'est bah, l'image de 300, c'est des, des mecs en, en jupette avec des capes et des boucliers. Et donc Du coup, euh, je voulais pas m'arrêter à ça, donc fallait faire une recherche sur les. les sur tout ce qui était Hades, tout ce qui était mon créature de l'enfer. Euh, la première boîte traitait de ça, c'était l'armée d'Athéna contre l'armée euh, d'Hades. Donc il a fallu faire une grosse recherche sur, déjà, euh, tout ce qui était armure d'époque. Il y a, se mangé des tonnes de films, entre les péplums, euh, les, les films récents, choc euh, des titans, euh, je me suis regardé 300 en boucle, euh, j'ai regardé les vieux films, j'ai même, même vu, les. je crois que le film s'appelait Les Immortels, qui ressemblait à une grosse pub chanel d'une heure et demie euh, et euh, au bout enfin après toutes ces heures là on a fini par aboutir à, à plusieurs designs à se mettre d'accord on n'était pas tout seul on avait il euh, y avait un, un graphiste et une personne qui s'occupait justement de, de l'univers qui était qui était assez calé dans, dans la Grèce antique qui pouvait aussi m'aiguiller à cette époque là donc c'est Finalement, ça n'a pas, pas été compliqué, mais ça a quand même demandé un temps d'adaptation. C'est l'illustration de la, de la première extension, enfin la couverture, de la première extension de, de Mythic Battle V1. Euh, euh, non, alors, elle a été rebaptisée Amazon à l'époque, ça s'appelait euh, Matriarche euh, du Temple d'Athéna. Et c'est euh, justement dans des couleurs très, très froides, on a une espèce de, de guerrière en, bini, en, en bikini côte de maille, euh, mais il y a du sang, il y a des espèces de grosses euh, grosses statues, euh, avec des crânes, des serpents, etc. Et sur la deuxième extension en plus de ça, on était resté sur ce délire là, cest à euh, il y avait, euh, alors ça se voit pas trop sur la couverture parce que le logo le cache, mais le, il y a un guerrier en fait, qui a décapité la nana qu'on voyait sur la, la couve précédente. Et il euh, y avait ce côté un peu pluie orage. En fait, on n'avait pas envie de garder ce côté euh, Grèce antique euh, classique comme on la voit tout le temps. Il perce très solaire, très chaud. On euh, voulait quelque chose de vraiment très sombre, hein, très froid. C'est un univers de guerre. Hein. Et après, alors je ne sais pas. Moi, dans, dans, dans mon imaginaire, l'univers de guerre, c'est ça se passe sous la pluie. Ça... C'est crade, ça, ça pue, il y a, a, a l'odeur des morts et c'est pour ça que j'aime bon, bien les films 300 et compagnie, mais je, je trouve toujours un petit peu, euh, comment dire, euh, c'est pas parce qu'il y a des gerbes de sang que c'est forcément violent. C'est à dire, je trouve toujours, il un... y a un joli filtre et c'est trop chaud pour moi, pour, un... enfin, pour quelque chose qui représente la guerre. À la base, je voulais laisser un peu le, le bébé de côté, pour plein de raisons. La première raison, ça a été euh, parce que je suis rentré illustrateur interne. C'est-à-dire que j'ai été embauché en tant qu'illustrateur studio. Donc, euh, je commençais à avoir moins de temps pour le freelance. Et donc, du coup, je me suis dit, j'ai le choix entre... Eux. Soit je laisse le bébé à de nouveaux dessinateurs et des nouveaux game designers. En plus, l'équipe avait complètement changé. C'était vraiment plus les, les, les mêmes personnes qu'à l'époque. Soit je passe la main et je me dis, bon, bah voilà, C'est fait. Soit j'y retourne. Au début, je n'ai pas été hyper emballé par les premiers designs qui m'avaient été montrés. Suite à quelques échanges avec Léo, il s'est passé que j'ai vu quelques figurines, euh, quelques designs. J'ai revu d'autres designs passés. Je crois que c'est Minotaur qui a tout changé. C'était brumeux, c'était poisseux, c'était crade. Euh, Léo m'a envoyé toute une série euh, de, de, de concepts à faire et il s'est avéré qu'au mieux de ces concepts, il y avait des designs qui étaient prévus dans Mythic Battle V1 que je rêvais de faire à l'époque et j'avais des idées bien précises de ce que je voulais et je me dis ah c'est dommage, là t'as l'occasion de les faire, allez vas-y. Et donc du coup j'y suis retourné et pour l'instant ça va, je m'éclate plutôt. Il y a les harpies déjà, il y a le cyclope. Euh, bon il y a la méduse mais j'ai mais pas assez sous le nez il euh, y a qu'est-ce qu'il y a d'autres il y a déjà en tout cas les deux là sûr et certain euh, que je voulais absolument faire après il y, y a les sirènes qui en plus de ça dans, que je prends vraiment comme un challenge parce que euh, on m'avait dit on aimerait les représenter comme sur une peinture plus avec des ailes et je lui ai dit ouais, mais ça va faire doublon avec les harpies Vu que mon boulot, euh, c'est de dessiner du profond toute la journée, je pense que rendre une créature aquatique terrestre, ça ne va pas être un défi si difficile que ça, même si je me creuse bien la tête pour ça. Talos et euh, il y a Tizédias et euh, un autre, je crois que c'est Tantal, qui avait été réalisé en fait, à l'époque pour euh, les extensions, alors je ne sais plus si c'est la première ou la deuxième, qui euh, avait juste été fait en buste. et Je me dis que c'était pas mal que c'est moi qui les reprenne parce que, ben, vu que j'avais déjà réalisé euh, voilà, que je garde les bébés pour moi. Et puis pour les autres, c'est par exemple pour, pour Poséidon, c'est du, simplement un petit coup de cœur. -à il à y, y a certains dieux qui me faisaient bien envie et pareil des créatures que je ne connaissais pas. Donc je me suis dit, bah voilà. Euh, c'est moins lourd que le premier, euh, c'est déjà multijoueur, c'est-à-dire plus de deux joueurs en tout cas. Moi qui figuriniste, j'ai passé un bon moment, euh, et comme je disais, hein, je ne suis pas fan de toutes les pièces, mais il y en a certaines que je, que je trouve vraiment bien, que je vais me faire plaisir à peindre. Donc, le jeu me touche, c'est-à-dire je pense que si je n'avais pas travaillé dessus, peut-être que là je l'aurais euh, sans doute acheté. j'aurais participé à la campagne. Ce qui n'était pas le cas de la première boîte, je me souviens que j'avais fait quelques parties de test, j'aimais bien travailler sur l'univers, j'aimais bien travailler sur le jeu en lui-même en tant qu'illustrateur et, et participer à l'équipe, mais pas, euh, pas l'acheter. Là, c'était beaucoup plus clair, beaucoup plus agréable et je l'ai vu aussi euh, à la table autour, euh, les autres joueurs se sont bien amusés, donc euh, oui pour l'instant ça part plutôt bien.